Le problème, la barrière, elle ne veut pas s'ouvrir. Il fallait laisser tout trop. C'est pas grave. Mais attends, la barrière, ne peut pas se fermer maintenant C'est pas grave, on se programmera ça plus tard. Ça se ferme.